Je suis actuellement au, à l'Université de Rouen dans l'équipe INSERM 1245 et j'ai à ma gauche le professeur David Voilon PUPH en Neurologie et à ma droite le professeur Gaël Nicolas PUPH en Génétique. Alors ma première question euh, sur cet article publié dans Acta Neuropathologica, euh, David, euh, j'ai compté le nombre d'auteurs, ça fait 28 auteurs, et vous rapportez 10 cas. Comment expliquer ce ratio auteur-patient euh, rapporté qui me paraît euh, inhabituel Eh bien, en fait, la réponse est assez simple, c'est qu'il n'y a pas uniquement un travail de clinicien. Il y a évidemment, euh, et c'est bien normal, les, dans les 10 auteurs, les cliniciens qui ont permis d'identifier euh, ces patients, mais vous pourrez lire qu'il y a un énorme travail qui a fait intervenir plusieurs équipes fondamentales depuis euh, la neuropathologie, l'analyse euh, de marqueurs cellulaires et euh, des travaux fondamentaux qui, qui amèneront euh, sûrement des choses derrière pour essayer de comprendre un petit peu mieux cette pathologie. Donc c'est pat une pathologie dégénérative. Quelles sont les, les personnes clinique de ce travail Eh bien il s'agit d'une théopathie euh, qui a une origine génétique particulière extrêmement rare et euh, du fait de sa rareté elle reste encore à énormément étudier pour comprendre comment elle évolue, quel est son impact clinique chez les patients et puis euh, potentiellement peut-être ouvrir une porte à un traitement. D'accord très bien merci euh, et Gaël donc euh, il y a un autre élément qui m'a un petit peu surpris dans ce travail c'est qu'en réalité les cas avaient déjà été publiés dans dans d'autres articles, euh, pourquoi, pourquoi avoir regroupé ces cas dans ce, de ce nouveau papier euh, Il doit y avoir sans doute une raison euh, et j'aimerais que vous la décriviez. Oui, il y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'on voulait comprendre ce qu'avaient ces patients-là. Certes, une partie des patients avait été rapportée, là il y en a également des nouveaux. Et puis surtout, pour certains, on a eu accès au cerveau des patients pour euh, comprendre exactement ce qui se passe dans le cerveau de ces patients-là. Pour la petite histoire, ces patients-là, on a trouvé les premiers en 2017, et on pensait étudier des malades d'Alzheimer avec une forme précoce de la maladie. On les avait séquencés en séquençage d'exome entier, puis on avait trouvé cette particularité génétique, une duplication d'un petit bout du chromosome 17 qui emporte le gène. qui pose, code pour la protéine tau. Ouais, c'est la protéine MAPT. MAPT, c'est le nom du gène et tau, c'est le nom de la protéine. D'accord. Et c'est surprenant parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une topathie secondaire. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait de l'agrégation d'un autre petit d'abéta pour donner la théopathie. Et là, par cette euh, analyse génétique, on montre que c'est une théopathie primaire qui mime la maladie d'Alzheimer pour certains patients. Et l'originalité, c'est qu'on voit que ça peut aussi mimer d'autres théopathies par des mécanismes qu'on qu comprend encore, pas euh, complètement, mais probablement de propagation des lésions taux d'une façon particulière, un petit peu comme dans les maladies à priori. D'accord. Et, et donc... Euh... Sur le plan, on a entendu les perspectives cliniques, sur le plan fondamental, est-ce que vous avez vu, vous avez peut-être un autre article en préparation pour les prochaines journées de la recherche Tout à fait, sur le plan fondamental, c'est très intéressant parce que justement on essaie de comprendre comment ces lésions, à partir d'une même anomalie génétique, vont donner des maladies potentiellement très différentes avec certains patients avec un syndrome plutôt parkinsonien et des troubles cognitifs. Et à l'autre extrême, des patients qui vont avoir une maladie qui ressemble à une démence contontemporale et puis au milieu, des patients qui ont une maladie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer. Et ça, avec les corrélats neuropathologiques, c'est mmh. une, oui. une grosse collaboration neuropathologique. Et on a actuellement un article qui est publié, d'ailleurs très récemment, sur les, des modèles cellulaires IPS issus de ces patients-là euh, qu'on a dérivés en neurones. Ok, okay. Eh bien, écoutez, professeur Vallon, professeur Nicolas, merci et encore bravo pour ce travail multidisciplinaire.